ce matin les mesures des deux grandeurs clés sur d'abord le pivot nous avons dit que on va passer toute la journée sur un pivot les deux grandeurs il s'agit de la perméabilité cassate qu'on va le processus de collecte des données on va faire à partir du double anneau et puis il y a la mesure de la pluviométrie et des doses apporter qu'on va faire par la mesure avec des récipients euh, que l'on va transvaser après dans des éprouvettes ou dans des béchers gradués. So today, <coughs> I'm going to show you how we measure the two basic parameters: uh, the Ksat, uh, saturated electric uh, hydraulic conductivity, or permeability, and also the infiltration rate uh, for that we are going to use the double ring infiltrometer for KSAT and for the uh, infiltration rate of the machines the pivot we are going to use recipients and every group you are here 11 groups every group will receive a kit a kit composed of different types of elements. These elements are what? You will receive first a double ring with this uh, piece of wood that will serve to uh, to push into the ground the double ring. So you have the double ring. This is the first element and the second element the wood. The third element is a level that you will use uh, to be sure that the infiltrometer, both of the rings, are horizontal at level. And you receive also a hammer. So every element is numbered. This is for group nine, for example. And you receive also this uh, cover. The cover is used to protect While you are using the use, while you are doing the test to protect against the rainfall coming from the sprinklers, otherwise your data will be uh, inaccurate. So this is how much, how many elements: one, two, three, four, five, six. Six. This is the ruler in order to measure from the top the amount of water that has infiltrated. So this six. You receive also this tool in order to dig in the soil uh, that will be uh, for the measurement of the uh, uh, infiltration rate uh, not the infiltration rate but uh, the the rain the how do you call it the application rate of the sprinklers so this one i will talk about it later these pots also later and this one This is, I have six elements here, the seventh element is this one that we use to bring water into the uh, double ring infiltrometer, so seven and then eight. This one is used near the end, when it's uh, close to be filled in the in water, uh, the, the double ring infiltrometer, you take water and you put uh, to fill totally. Uh, in a smooth, a much smoother way. So that's eight. <coughs> And then the nine component is this one. It's mainly used for the measurement of the application rate of the sprinklers of the pivot. And then 10. you have these boxes, you have 12 per group. So you place around the sprinkler that will be assigned to you you place in a very, uh, let's say, uh, uniform way around the sprinkler uh, of the pivot. you will place this. Of course, when you measure you place while the pivot, the, the water of the sprinkler has not reached you yet. Because the pivot is turning. So you place before water reach you. Be sure that everything is finished uh, while you are placing while the pivot is coming. Uh, so then you can start your uh, watch and you receive the amount of water inside these uh, boxes. Uh, this one, you use it to dig in order to place the boxes inside the soil so as to have uh, the, at, at level ground. The, so the, the, the, the border of this uh, cup will be at the same level than the ground. Ok, so that's what we are going to do. Now in French, chaque groupe va recevoir euh, 10 éléments. Il y a une partie qui va servir pour la mesure de euh, la perméabilité par la méthode double anneau. Et il y a une partie qui va servir euh, pour la mesure de la pluviométrie des asperseurs et des doses appliquées puisqu'on peut savoir aussi les doses appliquées. Donc si je commence par le double anneau, vous recevez d'abord un, le double anneau lui-même, deux, vous allez recevoir chacun un marteau, trois, un morceau de chevron, et puis quatre, vous allez recevoir aussi euh, un niveau maçon. Et le niveau maçon sert à assurer l'horizontalité des doubles anneaux donc le double anneau il s'enfonce il faut que vous l'enfonciez au moins 5 cm dans le sol hein, en tapant justement en tapant comme ça hein, et en bougeant sur des axes euh, de diamètre qui sont perpendiculaires hein. et à chaque fois vous vous assurez de l'horizontalité en mesurant bon à chaque fois disons que quand vous serez sûr que vous avez enfoncé au moins 5 cm voilà donc ça c'est combien d'éléments je viens de mentionner quatre éléments, ils sont là là. Hein? Donc, euh, une fois que vous avez fini ça, vous allez remplir euh, les doubles anneaux. Donc, les deux compartiments, hein? même si la mesure se fait surtout dans l'anneau interne, vous remplissez les deux compartiments jusqu'à rabord. Quand je dis rabord, bon, vous remplissez d'abord avec le seau. Ça, c'est assez, on va dire, c rapi assez rapide. Mais vers la fin là. Il faut que vous préleviez l'eau doucement pour être sûr d'arrêter à ras. Parce qu'on fait les mesures à partir de la bordure, en fait. Quand on a déclenché le chrono, on fait la mesure de la quantité d'eau infiltrée qui correspond à un intervalle de temps. Ça, on vous a expliqué déjà. Le protocole stipule que les intervalles, la première série de mesures, il y en a trois, ça se passe à intervalle de 10 minutes. Deuxième série de minutes, intervalle de 20 minutes troisième série de mesures, intervalle de 30 minutes, etc., etc. Mais vous pouvez commencer à 20 minutes, ça dépend de la nature du sol. Si vous voyez que le sol a tendance, surtout, on a conseillé de commencer à un endroit où le sol est déjà assez mouillé, pour être près de cassate. Donc, vous aurez moins de données à collecter, mais minimum, minimum 9. Si on peut avoir 9, c'est bon, 9 données, pour des raisons statistiques. Bon, donc, vous mesurez avec, à partir du bord, repérez un endroit du bord où vous allez plonger chaque fois la règle pour mesurer l'écart de la surface libre par rapport à la bordure. Et vous notez ça en face de l'intervalle de temps. Et une fois que vous avez mesuré, vous remettez l'eau immédiatement. Puisque ce, le laps de temps qui va s'écouler là, il n'est pas pris en compte. Vous allez ajouter les delta T après pour avoir le temps cumulé. Donc plus le laps de temps là est long, plus il y a d'erreurs. Oui. Donc essayez de réduire ça au maximum. Bon, On n'est pas disons quelques secondes près quoi mais essayez de réduire ça au maximum bon donc vous mesurez une fois que vous avez mesuré vous remettez à bord on n'attend pas ça c'est on essaie d'approcher le principe de l'infiltromètre à niveau constant voilà donc ne laissez jamais l'eau aller trop loin Elle faisait une série de mesures alors que l'eau est le niveau de l'eau est trop est trop bas à l'intérieur de, de l'anneau de mesure là bon donc ça c'est le principe comme ça et bien sûr vous savez comment traiter les données hein? Hein? si vous avez des delta T et des delta H euh, vous utilisez le truchement d'un logiciel pour faire la courbe d'infiltration cumulée qui vous donne en même temps la régression non linéaire qui vous donne la valeur de KSAT bon j'étais à numéro combien c'est 4 5, 6 1, bon, 7 et puis 8 j'ai parlé de tout ça donc, tout ça, c'est pour le double anneau. Les deux qui restent là. Bon, il y a même un petit récipient que je n'ai pas ici. Et voilà. Bon, ça, c'est un bécher gradué. Hein. Ça va être très utile pour euh, les, les, pour la mesure de la pluviométrie parce que vous allez placer uniformément les, euh, les récipients là autour de votre asperseur euh, en creusant avec euh, cet outil et euh, une fois que vous avez recueilli assez euh, c'est pas assez même, lorsque le pivot aura fini d'apporter l'eau dans vos récipients vous pouvez commencer maintenant à collecter les, et vous noter les valeurs puisque ça là c'est gradué c'est à 20 mm, 40 mm bon jusqu'à 100 mm vous recueillez et vous savez à peu près après comment on fait le calcul de la moyenne pour avoir la plummetrie. Bien sûr, le temps est compté. Donc, voilà les dix éléments du kit. Je vous ai envoyé déjà la carte de, des appareils de la SN Sosico. Normalement, vous devez savoir déjà on est où. Ça, c'est quel PK. C'est sur la carte. Donc, ce que je vous demande, c'est de localiser sur quel pivot vous êtes. Et on va vous placer et... Et régulièrement, donc le long euh, du pivot, chaque fois, il faut que vous releviez au GPS votre localisation. Je dis qu'après les mesures, vous allez, donner, vous, allez mettre, vous allez démocratiser toutes les données. Chaque groupe travaille pour son rapport sur l'ensemble des données du pivot. Le double anneau, vous placez là où c'est déjà passé. Parce que c'est mouillé là-bas. Pour gagner du temps. Parce que c'est le double anneau qui... qui, Voilà. Mais, pour la pluviométrie, vous êtes obligé de placer ici, vos 12. Donc, voilà. Par exemple, supposons que vous... On va, on va prendre cet aspect-là. Hein, Celui-là, là. Qui est au milieu. Vous pouvez compter rigoureusement après moi. Mais c'est au milieu de la travée. Donc, vous, vous, vous allez placer votre beau pot là, ici. On a dit que L'intervalle entre les... C'est combien 5 mètres. 5 mètres. Donc vous placez les, les pots là. Hein? Vous prenez le centre. Hein? Il y en a combien Il y en a 12. Hein? 12. Essayez de mettre un peu en... sur une circonférence là. Mais avec un rayon de, on va dire, de 2 mètres. Et pendant ce temps, comme vous êtes nombreux là, deux autres vont placer le double anneau là-bas. Mais il ne faut pas que... Bon, vous pouvez placer à un endroit où l'eau tombe. En ce moment, il faut couvrir. L'idée de plan, là où c'est mouillé, vous avez compris, hein? C'est pour intercepter la courbe là hein, vers la fin, vers pas loin de Cassat, ok mm -hmm. So uh, you will put here the the first group will be will be uh, set, will be setting here, and uh, you put uh, uh, in line with this uh, uh, this sprinkler, you put your uh, your center, and on the circumference you put your uh, 12 boxes avec un rayon de 2 mètres. Donc, ça sera pour le premier groupe. Donc, vous collectez de l'eau de ce sprinkler, de l'autre et le l'autre précédent. Peut-être aussi de l'autre, je ne sais pas, parce qu'il y a du vent. OK Mais n'oubliez pas de mesurer votre localisation GPS. On va mettre le deuxième groupe ici. Comme ça, dernier travail, je vais mettre deux groupes aussi. OK So the second group will be on this first, first uh, sp span also, and uh, at the last span there I will put two groups. Yeah. So you are you are going to to stay here. Be careful! It's already coming. So you put here, here, second group. Because this is advancing fast. It's going faster than the the other one. Okay. Eh? Et puis vous mettez votre double ring sur l'autre côté. Groupe 3. Okay. Bon, vous serez en face de cet asperseur. Okay. Là. Donc, okay, diamètre de 2 mètres, euh, un rayon de 2 mètres. Vous placez okay. autour. Okay. Hein? Okay. Et vous allez chercher un point de l'autre côté pour placer votre double, double anneau. anneau. Okay. Hmm? Charger deux personnes de ça. C'est-à-dire que vous distribuez 2 mètres, 2 mètres, là, uniformément, votre, vos 12 pots, sur un cercle. Une hum? une voilà, une sur une un circonférence. C'est de pas grave si l'asperseur en, en venant, dévie un peu de votre centre. Ça, c'est pas grave, parce qu'on cherche la valeur moyenne, mmh. puisque normalement, il y a un recouvrement. Mmh. On ne peut pas séparer l'eau apportée par cet asperceur mmh. avec l'eau de cet asperceur. Mmh. Donc, du point de vue de la plante, mmh. elle reçoit une dose, c'est combien Placez-vous au point de vue de la plante. C'est combien la plante reçoit Et quelle En face de cette aspect Ça Oui. D'accord. Ok. Le centre, prenez là. Faites un cercle de rayon 2 mètres et oui. placez Après, vos 12 pots oh. Assez uniformément répartis. Les 12 là, en même temps sur le sec. Voilà. C est, C est vous n'allez pas beau. mesurer il ne faut pas perdre du temps à mesurer ça regardez à l'œil. Ce qu'on veut, c'est la valeur moyenne. Dès que l'eau commence à tomber dans le premier pot, déclenchez. C'est une valeur moyenne qu'on veut là. Et quand l'eau finit d'arroser le dernier pot, arrêtez. Quand vous, vous, vous rapportez le volume d'eau recueilli dans un récipient, parce qu'il faut le recueillir individuellement, après vous faites la moyenne. C'est exactement comme à Camboyse. Volume d'eau recueilli dans un récipient, divisé par la surface d'ouverture, vous avez en millimètres par heure la pluviométrie. Semestre 8, GH donc on est ici à Banfora dans le cadre des travaux pratiques euh, en matière d'irrigation et nous c'est le groupe 3. En termes de travaux pratiques essentiellement ce qu'on a eu à faire ce matin, c'est la détermination de l'infiltration et puis de la pluviométrie. Donc c'est deux paramètres qu'on a eu à, à mesurer. Maintenant ici c'est ce qu'on a eu à faire comme travaux pour déterminer en fait l'infiltration c'est ce qu'on a appelé la méthode du double anneau donc vous verrez qu'ici il y a les doubles anneaux et on les met au sol de façon à ce que le niveau soit horizontal donc on vérifie l'horizontalité avec ce niveau ce niveau maçon. donc après, après cette étape là on essaie de remplir de l'eau jusqu'au jusqu haras. et on cherche une partie où on va pouvoir mesurer l'infiltration après des séances de temps généralement et on le fait après 10 minutes une série de 10 minutes trois fois ensuite une série de 20 minutes trois fois une série de 30 minutes trois fois et une série de 40 minutes trois fois et une série de 50 minutes et l'objectif c'est grouiller à avoir au moins 9 valeurs pour pouvoir limiter minimiser les erreurs donc après ça l'autre travail qu'on a eu à faire c'est la détermination de l'infiltration. Ça, c'est avec des, la pluviométrie du mois. Euh, on ne voit pas ça à partir d'ici. Donc, ça euh, avec les, les bols. On avait 12 bols <coughs> qu'on place euh, dans un rayon de 2 mètres. De 2 mètres. Et maintenant, euh, les asperseurs en tournant vont, vont, vont, vont propulser l'eau dans les bols. Maintenant lorsque les asperseurs vont dépasser le niveau des bols, on pourra mesurer le niveau de l'eau. Donc on aura le volume de l'eau dans les bols qu'on va, qu va rapporter à la surface d'infiltration et par rapport au temps, puisqu'on a chronométré, et par rapport au temps on pourra déterminer l'infiltration. My name is uh, Zongo Twensida Florentin. And uh, today we are here in uh, Banfora to make some tests in irrigation and the different tests we are going to make are uh, rainfall tests and infiltration tests and the method we are going to use for the infiltration test is the double ring method and uh, now we are going to take our third value of the third series. That is to say that there is a, an interval of 30 minutes between each value of the third series. So uh, it is uh, the double ring method for infiltration. After getting the different results, we are going to set uh, the, or to place the results, these results in a uh, Uh, and software uh, called SPOW hydrology that is going to give us uh, the conductivity of uh, the soil the, the, the cast uh, value and after that we are going also to take our results about rainfall. We have uh, placed uh, 12 caps and uh, these caps have a role to uh, collect the rainfall and after we are going to get these volumes and uh, without and uh, with uh, the surface of the area of the cup we are going to make some computations to determine to determine the rainfall and the flow rate so uh, it's a great pleasure for us our group Numéro 3, pour faire la série de tests, parce que la série de tests va nous permettre de faire ce que nous avons appris théoriquement. Par rapport au TP qu'on a fait aujourd'hui, vous verrez que le système qui est là aujourd'hui, c'est un système de rampe pivotante. Donc on a l'axe eh, du pivot de rampe qui est là. Et nous, on était à la deuxième travée. Donc, il euh, y a un mouvement de rotation par rapport à l'axe qui est effectué. For today test, it is uh, about the pivot system, that is another system of irrigation. And we are, we have got the second span for our test.